Ça, on est dessus. Mmh. Juste, tu peux peut-être aller remplir euh, ça à fond. C'est au milieu là, derrière oui. la petite table. Oui, au milieu. tête. Mmh. Mais c'est sur les courgettes, pour fort en Le mieux, c'est de, de rester, euh, euh... de pas monter dedans. Ah ouais c'est bien ça Regardez je vais m'acheter de bah, panier. Un peu petit hein euh, euh, Moitié moins cher Moitié moins. D'accord, après ça on dit que c'est cher. Oui, parce que les gens ne savent pas le prix. Ils ne savent pas lois lois. le prix. Ouais, c'est bah, 20 euros, c'est ça. 20 hein. euros, ouais. On bah, une, vous une, une paye de, de la moitié. Ah ouais, ok, ouais. de 33 en bio. Hein. Réussir à en avoir alors. Ouais, ce tunnel, ça va, j'arrive bien à les garder. 1 kg, 0,0. 50, merci, et du coup je mets ça, oui, soit, soit moi, on repasse tout à l'heure. Donc voilà, je fais un marché à Vézelay le mercredi matin, un marché le vendredi soir à Aquin. Donc là, c'est 3 km aux alentours de l'exploitation. Après, je un, on essaye de développer un petit marché de producteurs aussi à Brosse. Et un 1, 24, un, 1, 30, Salut. Salut, ça va? Ouais. La première année s'est super bien passé, bah, le climat, euh, excellent, super beau temps pendant cinq mois. Euh, J'avais remis tout le système d'irrigation, ce qui nous a grandement aidé, parce que sinon à mon avis j'aurais été bien, bien embêté. Là la deuxième année est un peu plus compliquée avec la météo euh, capricieuse. Bon, on s'en sort quand même bien, très bien même, j'arrive à faire entre... 70 et 90 clients semaine Je vais semer, chercher les semences et puis je reviens Quand tu fais 30 légumes, tu as toujours des loupés, des réussites ouais. Et bon, ça te permet de jongler, c'est bien vous étiez bien rond comme des queues de pelle au festival là Hein On a sniqué un petit coup, a un petit coup. Ouais. et on, on a fait le pp là, on a tous les trois le trucs agricole. Okay. On fait les trois DJA. Okay. C'est quoi DJ DJA c'est dotation jeune agriculteur, c'est les aides de la PAC. Okay. Et la banque, ils nous ont fait ramen. Hein. Ça baisse. Et du coup, ah, coup au-dessus, euh, ça, ça ventile bien. mieux. Tu vois ouais. Rien, elle passe mieux. Ce qui sent bon, c'est ça, c'est basilicot. Hein. Et après c'est traité, moi j'essaye de faire euh, huile essentielle d'orange, okay. euh, bicarbonate de soude, est de du petit lait, de la purine prelle. Ouais. T'as quelques plants en trop avant vendre pour l'hiver là, pour, pour le terrain quoi Je peux te faire un peu de salade si ouais. tu veux. J'ai vu, vu qu'il y avait ou... des petites salades, j'ai vu qu'il y avait des petits choux, je suis déjà passé. Hein, comme ça, C'est bien. Ce qui est joli, essayer de t'enlever, que ce soit beau. À toutes. Je vais dans les tomates. Bonjour Non Mais d'ailleurs en faisant la caisse putain les blettes ça fait tant ça pour faire 4 kilos dans une caisse Ah il y en faut Tu tête. aussi le chien Oui oui. Par toi Non Arrête Non Bon, t'as les deux À ben on n'est pas là pour être riche, on n'est pas là pour la gloire, mais à niveau satisfaction, c'est que du bonheur. Quand on voit les clients sur le marché en vente directe, moi je vends à 10 km maximum aux alentours. Enfin Tout le monde est fidèle, ils reviennent tous, tous les mercredis, tous les samedis, tous les vendredis, ils sont tous là. Et, euh, et voilà, ça fait plaisir.